eh bien, euh, comme d'habitude, le soleil occupe le capricorne, hein, c'est votre voisin de, de palier si je, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, il représente tout ce qui vous appartient, à la fois euh, vos biens, mais aussi euh, votre argent, et ce qui vous appartient euh, je veux dire les gens que vous aimez, hein, et qui vous appartiennent spirituellement, on va dire. Donc euh, c'est un secteur de possession hein, pour tout dire. Et euh, évidemment euh, le Capricorne étant géré par Saturne, euh, ça peut avoir euh, une certaine... Euh, comment dire... Euh, vous pouvez être réfractaire à tout ce qui est possession, euh, vu le côté euh, quand même un peu restrictif de sa, de, de, du Capricorne, mais vous pouvez aussi être avide de tout ça parce qu'il y a euh, chez euh, le Capricorne, c'est euh, Saturne qui domine et Saturne c'est Chronos, hein, le, qui dévore ses enfants, il hein, y a une avidité. Donc on a les deux aspects, hein? quand le Soleil est en Capricorne, vous pouvez à la fois vouloir vous détacher un petit peu du monde matériel hein, pour résumer, ou au contraire y être un peu trop attaché. Mais après le Capricorne va venir le Verseau, votre ami Verseau hein, qui va être aux commandes à partir du 20, et ça va être une très bonne période. Hein? Toute la période Verseau va être excellente pour vous le Sagittaire parce que vous allez <rire> pouvoir vous faire de nouvelles relations, et ça vous adorez, euh, disons que tout ce qui est euh, votre entourage va être au premier plan, à la fois l'entourage personnel, amical, euh, familial, mais aussi l'entourage professionnel, les clients, etc. Peut-être si vous êtes dans un métier où, où vous, vous avez une clientèle, et bien celle-ci va être va s'agrandir, peut-être pendant la période Verseau, ou en tout cas être plus présente que d'habitude. Et puis le monde des idées va être également euh, très euh, euh, mis en avant, hein, et vous aurez des idées euh, originales et qui étonneront euh, vos proches. Pour ce qui est de mercure, euh, planète des échanges, euh, euh, elle va faire la même chose que, que le soleil, hein. en gros elle va occuper le capricorne jusqu'au 17 et puis ensuite elle occupera le verseau. Donc en capricorne vous allez parler, penser, et, euh, argent, hein. vous aurez peut-être une petite calculette dans la tête, peut-être qu'il va falloir gérer euh, ou mettre un budget au point, après tout on est en début d'année, euh, donc peut-être qu'il question de bu, il sera question de budget. De votre, je parle de budget professionnel, hein, mais ça peut être aussi votre budget personnel, hein, bien évidemment. Euh, donc on va en parler, on va euh, essayer de trouver une manière de, de bien le gérer, de pas trop dépenser, parce que il y a quand même une notion de rigueur avec toutes ces planètes en Capricorne. Il hein, ne faut pas oublier que il hein, y a les deux il y a la rigueur, et il y a aussi le fait qu'on peut être trop en demande. Alors si jamais vous avez quelque chose à négocier, faites attention hein, de ne pas être au-dessus euh, des prix, parce que bon vous vous dites euh, en démarrant euh, très haut euh, j'obtiendrai la somme que je veux. Non, ne démarrez pas trop haut si vous avez quelque chose à vendre, et si vous avez quelque chose à acheter, proposez un hein, bon, essayez de ne pas trop discuter le prix quoi. Après, euh, donc Mercure sera en Verseau hein, à, à, à partir du 17, et donc euh, pareil, là vous serez euh, euh, extrêmement bien entouré, vous aurez euh, des conversations intéressantes avec vos clients, avec votre entourage personnel, euh, tout fera appel à votre curiosité, à votre besoin de savoir euh, euh, d'être au courant de tout, vous aurez besoin d'être au courant de tout, ça c'est très sagittaire, hein? Il, euh, sagittaire souvent des, des grands journalistes hein? sont son Sagittaire. mais bon on en trouve plutôt chez les Gémeaux, mais comme c'est votre signe opposé, hein? donc euh, euh, vous aurez besoin et vous saurez vous, vous tenir au courant de ce qui se passe et transmettre autour de vous hein, les informations que vous aurez glanées euh, ici et là. Parlons de Vénus maintenant, votre planète d'amour qui va euh, euh, elle aussi euh, changer de signe euh, à partir du 13, mais avant le 13 elle sera en Verseau, donc bien disposée par rapport à vous aussi, vous aurez, euh, vos amours seront un plus euh, du côté euh, fraternel, vous voyez, euh, euh, que du côté euh, amour, passion, euh, romantique, etc., non, euh, vous aimerez être complice avec votre euh, euh, chéri, ou, ou rencontrer des gens avec qui vous vous engagerez pas trop, mais ça restera, euh, ce sera quand même amusant, ça restera un petit peu à la surface, euh, euh, c'est des gens avec qui vous établirez des liens, hein, de toute façon, alors on sait pas comment ça va évoluer, mais ce sont des liens de, de complicité et qui euh, euh, vous feront du bien, mais vous serez bien, vous serez à l'aise, vous aurez vraiment euh, joie, et là il n'y a aucun problème jusqu'à ce que Vénus rentre en poisson mais une fois qu'elle sera en Poissons, ce sera une autre affaire, parce qu'elle sera dans un signe d'eau, et vous savez bien que les signes d'eau ne sont pas très en très bon rapport avec les signes de Feu comme le vôtre, donc il euh, ne faudra pas trop compter sur Vénus, elle vous, elle vous trompera, elle vous mettra euh, euh, parfois dans des, dans des histoires où vous y croirez, et puis vous apercevrez que euh, bah, vous, étiez, vous avez été un peu naïf, euh, bon. Ça c'est une des interprétations hein, de vénus en poisson, mais il y en a d'autres. Par exemple, bon vous pouvez aussi... Euh, c'est votre secteur 4 hein, de, du passé, donc vous pouvez croiser quelqu'un de votre passé ou, ou euh, revoir une personne euh, que vous avez aimée et vous dire que vous avez encore des sentiments pour euh, lui ou pour elle. Donc là encore la dimension euh, euh, un petit peu trompeuse et illusoire de, de, de Vénus en poisson doit vous alerter sur le fait que vous pouvez euh, vous tromper dans vos sentiments et croire euh, en des choses qui n'existent pas vraiment. On en vient à parler de Mars euh, maintenant, euh, et, oh surprise, Mars est dans votre signe, tout le mois! Euh, alors là, ça change un petit peu la donne par rapport à tout ce qui vient d'être dit, parce que bon, ça va dépendre des périodes du mois, hein, parce que Mars va faire les trois, les trois décans. Euh, donc, euh, elle va, vous allez la voir pendant deux, trois jours, et pendant deux, deux trois jours euh, ou quatre, vous allez être très excité. Hein, ça va vraiment, euh, va falloir que ça bouge, que ça avance. Vous allez être pressé, impatient, tout sera urgent. Euh, euh, bon, que ce soit les discussions d'argent, il faudra que ça aille vite. Euh, les euh, les idées, il faudra qu'elles qu soient mises en place très vite. Enfin, vous voyez, il y a, y a un côté <rire> y a un côté pressé et, et, et, et urgent avec Mars dans votre signe. Bon. Côté forme, alors vous pouvez avoir autant la grande forme, hein, c'est sûr puisque c'est que de l'énergie Mars, hein, c'est vraiment une planète euh, qui, qui gère toutes vos énergies, donc vous pouvez autant avoir une forme euh, terrible que être terrassé par un virus, hein, parce que Mars n'est pas toujours très positif non plus, tout dépend d'où elle vient dans votre thème de naissance, et ça je ne peux pas le savoir. Donc euh, bon, essayez, euh, si vous voyez par exemple que vous commencez à avoir un petit rhume ou quelque chose, coupez court tout de suite, prenez ce qu'il faut, n'attendez pas que ça se développe et que ça devienne euh, hein, euh, quelque chose, vous allez tousser, et avoir du mal à respirer. Euh, non, hein, vous prenez euh, si jamais vous sentez que ça monte, hein, que le rhume monte, ou quelque chose de ce genre, eh bien vous vous soignez tout de suite, vous n'attendez pas. Hein, avec Mars, vous le savez, c'est dans l'immédiat, sinon après ça ne marche pas, ça, ça, ça va évoluer. Et comme Mars est en, dans votre signe, hein, vous savez bien que tout prend de l'ampleur hein, dans votre signe. Donc, euh, si vous attrapez euh, un rhume, une grippe, euh, bon, ça peut devenir euh, quand même euh, ennuyeux. Donc, vous barrez la route hein, aux microbes et euh, si jamais ils arrivent quand même à pénétrer un petit peu, vous les tuez tout de suite dans l'œuf. Merci de votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne.